intéressant aujourd'hui on oui, a beaucoup de profils très intéressants et on a d'autres profils même s'ils ne correspondent pas exactement à la demande mais ça peut toucher un, à un certain moment on peut les appeler pour un deuxième entretien suivant les besoins de l'art Comment est-ce que tu as fait le jeu pour l'entretien L'article, dans ce speech, on ne peut pas donner l'occasion de faire une présentation il est un peu speed par rapport à un entretien libide présentation de la société elle se présente et après la présentation de la société bah, décliner les besoins ou les inconvénients les positifs ou les négatifs les 30, de ces où les conseils les jeunes parties déjà la prochaine fois ils s'améliorent ils donnent plus les end, et ils se montrent encore plus euh, pratique plus euh, euh, convaincant Durant un entretien. Est-ce qu'un entretien de 10 minutes, c'est assez ou la marche va jouer 10 minutes, c'est suffisant. suffisant quelques, oui. quelques CV nécessitent peut-être 5 minutes ou plus. Quelques CV, les a ont une certaine, certaine expérience et les lesmo développé et ont été déroulés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça. Merci beaucoup.